mais qui est en même temps une boîte à outils dans l'ingénierie de projet, afin d'accompagner ces projets dès le début, c'est-à-dire ce qu'on appelle en phase d'amorçage. Ça devient un outil d'accompagnement vers la réussite. Mais qui soit à la fois, qui apporte à la fois des moyens financiers, mais pas que des moyens financiers, parce que ce n'est pas forcément que des problèmes financiers. C'est aussi des problèmes de choix technologiques et que l'acteur local, quand il se retrouve avec une offre euh, technologique euh, diversifiée, il ne sait pas faire quel choix il doit prendre. C'est-à-dire que l'ADEME, ou le conseil régional, euh, va intervenir sur un projet, il y a des lignes budgétaires existantes, euh, encadrées par un plan climat ou encadrées par un plan euh, d'accompagnement euh, de la méthanisation agricole, par exemple. Ces outils existent, mais il faut pouvoir répondre à ces critères d'intervention euh, en amont. Et donc il faut pouvoir conduire un certain nombre d'études, euh, un certain nombre d'investigations pour pouvoir répondre à ces critères. Et pour pouvoir mener ces investigations, bah, il, faut, euh, il faut quand même quelques moyens financiers. Et sur le plan bancaire, c'est pareil. La banque, elle n'intervient pas au début du projet. Elle intervient quand le projet a été ficelé et qu'on est capable de lui présenter, de présenter un business plan sur 10 ans, euh, d'avoir déjà des budgets d'investissement qui ont été validés par des bureaux d'études, d'avoir un permis de construire, d'avoir une autorisation d'exploiter qui auraient été aussi validées par les services de l'État. Et pour pouvoir répondre à ces critères-là, il faut mobiliser des fonds. Et ce n'est pas forcément suffisant d'avoir des fonds propres pour pouvoir les mener. Et quand on arrive à l'issue de toutes ces études, où on sait qu'on a identifié que le projet allait coûter un million d'euros, on a déjà dépensé 150, 200, 250 000 euros avec ces moyens propres. Et quand il s'agira d'investir les 750 000 qui manquent, et eh ben, c'est là que ça coince. Et nous on est là pour ça. On va vers, une, vers un développement de l'autosuffisance euh, énergétique où euh, l'association de quartier, le promoteur, euh, le propriétaire de bâtiment euh, va rechercher à être en même temps producteur d'énergie. Et c'est cet accompagnement-là que nous on souhaite euh, mettre en œuvre et réaliser. C'est-à-dire pouvoir participer financièrement au décollage d'un projet et en même temps un outil technique en leur apportant des réponses, soit parce qu'on a présélectionné des constructeurs d'équipements en méthanisation, en gazification, en la réalisation de panneaux solaires ou de fermes solaires, ou soit parce qu'en termes de management, on est capable de conduire le projet, de le phaser et de l'organiser.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 Euh, sur euh, 4 hectares de, de terrain. Un deuxième projet avec une commune de 7000 habitants en région parisienne pour la création d'un réseau de chaleur. Un projet de gazification bois, c'est-à-dire une plateforme bois énergie sur euh, la Creuse avec un important de projet euh, qui va sécher du bois de construction et en même temps produire de l'électricité. Et puis euh, on a un projet sur Bangkok, on a un projet euh, donc en Thaïlande, on a, on a un projet en Namibie, euh, donc en Afrique du Sud. Euh, ouais. Et pour l'instant, on n'a pas communiqué, c'est que du bouche à oreille. On s'aperçoit que euh, faire de la méthanisation, ça peut poser des problèmes à des riverains. Parce qu'il y a des problèmes d'odeur, parce qu'il y a des problèmes de transport, parce qu'il y a des problèmes de stockage, etc. Mais quand le projet est porté par le territoire, que ce soit l'agriculteur et ses voisins, ça change tout.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 parce qu'il euh, y a des dysfonctionnements, parce qu'il y a des pompes qui lâchent, parce que, etc., qui sont dus à, à des problèmes de choix technologiques, parce qu'ils n'avaient pas forcément les moyens financiers de faire les bons choix, euh, et donc ils ont pris bah, euh, des prix, des, des, des, des mat du matériel, des équipements qui, euh, bah, qui lâchent, ou qui cassent, ou qui avaient des problèmes de maintenance. Alors le constructeur, lui, s'en sort très bien, parce qu'il assure la maintenance, donc euh, lui, ça n'a pas de problème, mais par contre, l'agriculteur, lui, il ne s'y retrouve pas du tout. Quoi. Et il est obligé de réinvestir chaque année, de remettre quelques euros, quelques milliers d'euros dans le projet pour pouvoir le remettre à niveau. Sur la présidence de, de la société, parce qu'il en fallait un parmi les cinq, et puis euh, donc tout le monde m'a désigné. Et, et puis, euh, deuxième fonction, c'est une fonction de développement, c'est-à-dire... Euh, aller chercher les projets, pouvoir les auditer dans un premier temps, et puis répondre aux différentes attentes qui viennent du terrain. Donc il y a aujourd'hui trois stratégies qui sont menées de front. Une première qui est de détecter des projets, et en avoir suffisamment pour qu'il y ait un intérêt à la fois économique pour nous et en même temps pour nos partenaires. Deuxième stratégie, c'est de lever des fonds, pour pouvoir répondre à ces besoins. Et troisième stratégie, avoir un réseau de partenaires à la fois techniques et à la fois euh, en termes d'ingénierie suffisamment compétents pour pouvoir répondre à ces besoins qui peuvent être de la production euh, d'électricité à partir de, de bois ou à partir de déchets d'effluents ou à partir du soleil ou euh, sur des projets éoliens ou sur des projets euh, à travers des bioresources Il y a une démarche progressive, avec un retour sur investissement que l'on estime à 5 à 7 ans. Donc ça nécessite à la fois des fonds, et en même temps, on a un modèle économique qui est intéressant, puisque, en contrepartie de notre arrivée dans des sociétés locales, on demande à ce que nous soyons gestionnaires, je dirais, du processus de mise en œuvre du projet. C'est-à-dire que c'est nous qui choisissons le constructeur c'est nous qui choisissons les cabinets d'ingénieurs, donc il y a des retours sur investissement un peu plus rapides. Eh bien écoute, d'une part on va t'écouter, euh, on va essayer de, de, de, de, de, de, de en quoi consiste ton projet et, et éventuellement de le cadrer euh, pour, qu en, pour que ce soit un, un véritable projet économique. Et puis on va, on, on va t'accompagner dans la création d'une société locale qui va porter ce projet. Et puis euh, euh, on va phaser ce projet jusqu'à sa réalisation et son exploitation. Et à chaque fois, en se posant les questions. Est-ce que tu veux exploiter ton projet Est-ce que tu veux simplement euh, le réaliser ne, ne pas l'exploiter Confier à un autre son exploitation Quels sont les avantages et les inconvénients Quels sont les moyens dont tu vas avoir besoin Est-ce que tu les as ces moyens Est-ce que tu es prêt à, à, à, à t'investir et de quelle façon euh, Voilà, toutes ces, ces questions-là, que l'on va se te poser mais en même temps c'est une façon aussi de nous de mesurer le risque que l'on prend à t'accompagner. On ne demande pas forcément à être majoritaire d'un projet, on peut détenir 20 ou 30% des parts, on peut apporter au compte courant aussi de, de, de la société. L'idée, c'est que si ce projet doit marcher, il faut qu'il soit porté par les gens du territoire. Il ne faut pas que ce soit parachuté par cette société qu'on vient de créer, euh, qui est à Paris et qui va euh, apporter la bonne parole euh, dans les territoires les plus reculés. Ça, ça ne marche pas, ça. Il faut que ce soit un projet local. Et nous, on apporte un savoir-faire, une expérience, on crée le doute, on répond aux questions, mais on fait poser aussi des questions. Voilà, c'est cet outil-là. Mais on n'est pas une agence ou une association à but non lucratif. Faut, euh, on est là aussi pour gagner notre vie, on est aussi là pour investir dans d'autres projets, et donc par conséquent, il faut qu'on puisse euh, dégager des résultats euh, satisfaisants. Et cette contrepartie-là de notre apport, etc., et ben, c'est qu'on impose un certain nombre de choses, et notamment on impose l'ingénierie, on impose euh, les constructeurs, etc., qui font partie de notre réseau. On a eu des projets de la part d'ENGIE, de la part d'EDF, pour analyser des champs, euh, euh, des fermes solaires de grande dimension. Et nous, on est convaincu que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut plutôt partir du terrain. C'est-à-dire des agriculteurs, éleveurs, qui ont des problèmes avec les épineux, qui sont des arbres, qui pose un problème à la fois pour la faune sauvage et à la fois pour l'élevage. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de ça Et nous, on se dit bah, il suffit peut-être de le broyer, euh, d'en faire une biomasse qu'on peut utiliser pour produire du froid et en même temps l'électricité, etc. Et là, on, on s'apprête à signer un accord de coopération. Voilà un exemple. C'est un fonds, euh, euh, un développeur en, en Thaïlande, qui a un projet de, de méthanisation des déchets fermentissibles de Ikea à Bangkok et du groupe Casino et qui se retrouve à ne pas pouvoir boucler son, son tour de table. Et on s'aperçoit que ce n'est pas que du déchet fermenté qui est à traiter, c'est aussi des emballages, du carton, du, des palettes, euh, etc. et qu'on pourrait compléter par un autre type d'unité. Le groupement Forestier nous, me contacte au mois de juin pour me dire on a un projet euh, de, de, de louer notre terrain de 4 hectares à un promoteur en énergie solaire. Qu'est-ce que tu en penses ben je lui dis, t'es con. <rire> je lui dis, t'es con parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il Faut pas que tu lui loues le terrain. Il faut que toi, tu sois le, pro, le, pro, le porteur du projet de production solaire. Et auquel cas, tu vas gagner de l'argent par l'allocation de ton terrain, mais aussi par la vente de, de l'électricité. Et là, il te regarde, comme tu fais là, euh, bouche bée, en disant, euh, mais on fait comment Eh bien, on va t'accompagner. Et c'est ça, tu vois et donc, il devient, euh, euh, et donc, on a créé une société locale, on a mis une promesse de bail en annexe de, de, des statuts de la société pour lui garantir qu'ils auraient un loyer. et on, on a pris le même montant que lui proposait le promoteur. Hein. Comme ça, au moins, ils sont rassurés. Sauf qu'ils vont pouvoir maintenant être aussi actionnaires de la société locale qui va produire de l'énergie. Alors ça va coûter un peu, mais ils vont casser le, le, le livret de caisse d'épargne, ils vont aller chercher le PEA, les petits-fils, et machin. <rire> Puis on va les aider. On a vécu euh, l'an dernier une expérience assez intéressante euh, en Côte d'Or, où des agriculteurs et une collectivité ont porté un projet d'écosystème énergétique, on va dire comme ça. C'est-à-dire en fait une, une production d'énergie à travers une, le traitement des effluents euh, agricoles, mais aussi euh, une production d'énergie à travers le bois. Parce qu'il y, euh, y avait un excédent de matière ligneuse, enfin de matière forestière. Et donc on s'est retrouvé autour d'une table avec à la fois les collectivités territoriales, communautés de communes, SICTOM. Euh, et aussi un groupement d'agriculteurs qui se sont associés pour développer un tel projet. Et cette expérience-là a été intéressante, parce que ce sont des gens qui se parlent mais pas forcément pour mener un projet de développement économique, et là, en fait, ils se sont associés pour développer un projet. Et ce projet, il lui manquait peut-être, enfin il lui manquait certainement, à un outil comme celui qu'on vient de créer, c'est-à-dire, à un moment donné, pouvoir donner une impulsion pour compléter des, les moyens financiers locaux. Ce constat-là, il est le résultat d'une histoire. C'est-à-dire qu'à travers les relations, les contacts sur le terrain, je me suis aperçu que des agriculteurs avaient des projets de méthanisation, de production d'énergie à partir des effluents agricoles et que leur projet n'aboutissait pas. J'ai quitté une société dans laquelle j'étais employé pour me lancer dans l'opération. Mes collègues ont fait de même, donc on est trois à avoir quitté nos emplois. Le problème de notre projet, c'est que, un, on va se faire attaquer par les banques. Qui vont se dire qu'est-ce que c'est que ces oiseaux, ils vont perdre un fric pas possible